Bonjour, bonsoir, bon après-midi, frères et sœurs en Christ, fidèles téléspectateurs de l'émission Prière avec l'homme de la continuité. Nous sommes très contents de nous retrouver une fois de plus dans vos maisons, toujours dans le cadre de cette émission chrétienne, l'émission de tous les enfants de Dieu, dénommée Temps de prière avec l'homme de la continuité. On a décalé, n'est-ce pas, ce programme de prière par rapport à notre emploi dit temps également. Et, mais également pour permettre à plusieurs de bien vouloir nous suivre et de passer des moments de prière. Vous nous suivez de partout au monde, recevez nos chaleureuses salutations en Christ Jésus. Vous êtes en Afrique, le berceau de l'humanité, vous êtes en Europe, en Asie, en Océanie et en Amérique. Recevez la grâce de Dieu au nom précieux de Jésus-Christ, de Nazareth. À la présentation du jour, l'homme de la continuité, Patrick Alala, homme de Dieu, président de Patrick à la Ministrie Que les dieux très haut vous bénisse Et qu'ils vous bénissent abondamment On est là, mes seigneurs Pour passer avec vous une heure Ou 45 minutes, voire enfin même Une heure et demie Une heure 15 plutôt, une heure et demie Dans la présence du seigneur Afin de prier avec vous Mes amis Il est pratiquement 17h Heure de chez nous Heure d'ici chez vous, il serait peut-être en Afrique et en Europe 23 h ou 22h30. Mes amis, nous sommes vers le soir. Ça nous sommes le soir. Pour certains, c'est la nuit. Nous autres, nous sommes en train d'entrer également la nuit. Voilà pourquoi nous allons prier par rapport à ce thème que nous avons intitulé que ta nuit soit un moment d'inspiration et de révélation. Que ta nuit soit un moment d'inspiration et de révélation. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Alors ce que je vous demande en tant que disciple du Seigneur Jésus, c'est de faire de toutes les nations ses disciples comme il l'a recommandé tous. À lui, il dit « Allez partout, prêchez la bonne nouvelle et faites de toutes les nations mes disciples. » En propageant la bonne nouvelle du Seigneur, bien sûr. Voilà pourquoi je vous prie de prendre, n'est-ce pas, cette lourde responsabilité euh, que nous a recommandé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et qui nous a confié le Dieu Tout-Puissant, que nous partageons ensemble. Partagez sur Facebook, partagez sur Youtube, partagez dans différents groupes auxquels vous êtes abonné pour faire une large diffusion de ce live. Et le Dieu Tout-Puissant vous bénira. Donc, vous prenez le live, vous cliquez sur copier, coller, partagez sur votre journal, Soit vous partagez dans les différents groupes Facebook auxquels vous êtes abonné, soit vous partagez sur WhatsApp, dans les groupes WhatsApp auxquels vous êtes abonné, soit vous partagez ou vous envoyez à un ami sur WhatsApp, soit par téléphone direct, même sur Messenger aussi. Ça pourra toujours marcher. L'essentiel que tu puisses gagner ne fût-ce qu'une âme au Seigneur en une journée. Et le ciel sera très fier de toi. L'Abel dit quand quelqu'un gagne une âme au Seigneur, c'est toute une fête qui est organisée au ciel. Que le Dieu très haut vous bénisse et qu'il vous bénisse pour votre bonne compréhension. Mes amis, nous allons passer à la lecture biblique. Un passage qui pourra nous aider à illustrer notre sous-thème dénommé Que ta nuit soit un moment d'inspiration et de révélation. Que ta nuit soit un moment d'inspiration et de révélation. On va lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 41. Donc aujourd'hui nous sommes avec les francophones Voilà pourquoi nous avons même intitulé notre émission en français Qui est à nuit, soit un moment d'inspiration et de révélation Donc vous qui suivez également le Lingala, ça pourra toujours marcher Mais je programmais des émissions spécialement en Lingala Et d'autres en français pour, n'est-ce pas, équilibrer les choses Nous sommes donc dans Genèse chapitre 41 La Bible dit ceci à partir du premier verset Au bout de deux ans Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici, sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se à leur côté sur le bord du fleuve les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair et Pharaon s'éveilla il s'est rendormi et eut lit un second songe voici sept épigras et beaux montèrent sur une même tige et sept épigres maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux Et les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins Et Pharaon s'éveilla Voilà le songe Et le matin Pharaon eut l'esprit agité Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il raconta ses songes Mais personne n'est pu les expliquer à Pharaon Que le bon Dieu vous bénisse Et qu'il vous bénisse Abondamment. Nous allons donc nous recueillir dans la présence du Seigneur, recommandant ce moment entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce temps favorable. Nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux. Nous aimerions être conduits par toi. Conduis-nous, enseigne-nous et aide-nous à prier à la lumière de ta parole. Au nom de Jésus, avant ici prier, nous disons Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, je vous prie vraiment de vous apprêter, de vous concentrer. Si vous avez de la visite, demandez à votre ami, à votre bien-aimé de vous rejoindre également s'il pourra le faire, s'il partage la même conviction de foi que vous, de sorte que vous suiviez et que nous participions ensemble dans ce moment de prière. C'est juste une heure, une heure et demie ou une heure quinze dans la présence du Seigneur. bien aimés nous avons parlé de la nuit. Dieu fait chaque bonne chose en son temps. Dans la vie, il faut savoir exploiter le temps parce qu'il a toujours été précieux. Et si vous perdez le temps, vous perdez le temps, mes frères et soeurs, vous risquerez de rester en retard par rapport à votre destinée, c'est-à-dire par rapport à la mission que Dieu vous a confiée. Vous risquez de rester en retard par rapport aux responsabilités, n'est-ce pas, que Dieu vous a confiées. Vous risquez de rester en retard par rapport aux gens de votre génération, vous risquez d'être en retard par rapport à beaucoup de choses Et laissez-moi vous dire qu'il y a euh, des choses qu'on peut faire à un temps précis que l'on ne pourra plus faire plus tard Donc je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui pourraient me, euh, me soutenir Par exemple, en termes de fécondité chez les dames, il y a un âge qu'on appelle l'âge de la ménopause C'est-à-dire que de passer cet âge-là, il vous sera difficile, pas impossible, mais difficile de concevoir Voyez-vous, ça c'est un exemple déjà purement naturel. Il y a un autre exemple. Moi, votre serviteur tel que je suis, je peux avoir le désir, un ardent désir de fréquenter, à supposer que je ne sois, je sois un, un alphabète. Je peux vouloir, bien mes seigneurs, me recycler, chercher à étudier, à fréquenter après un certain âge. Mais si je demandais qu'on puisse m'inscrire dans la... Maternelle, par exemple, l'école maternelle, je pense qu'aucune école maternelle de ce monde ne pourrait m'accepter. Pourquoi Parce que ce temps-là est déjà passé. Donc, il n'y a pas un élève de l'école maternelle avec un peu de barbe comme moi, avec cette taille, avec cet âge, mes frères et soeurs, ça devient pratiquement impossible. Difficile, pour ne pas dire impossible, mais je pense qu'il n'y a aucune école maternelle qui pourrait accepter quelqu'un de mon âge. Voyez-vous C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand tu passes ce temps-là, tu ne pourras plus les rattraper. Voilà pourquoi la Bible dit, réci, euh, plutôt, euh, euh, racheter les temps. Racheter les temps. Donc les temps, c'est une notion très précieuse que nous devons prendre très au sérieux, mes frères et sœurs, en ce qui concerne notre manière de nous conduire dans la vie. Or, la Bible dit, Dieu est le maître des temps. Il est aussi le maître des circonstances. On parle des temps au pluriel. Alors, mes bien-aimés, on voit Jésus-Christ de Nazareth, étant venu sur cette terre, il n'a pas badiné avec la notion du temps. Il a pris très au sérieux son temps. On l'a vu mes frères et sœurs pendant 30 ans, être là dans la famille. Et à partir de 30 ans, il se concentre. Il va en retraite, 40 jours et 40 nuits, des jeûnes et de prières, pour préparer sa mission. Et en trois ans seulement, il a accompli une grande mission et qui va, n'est-ce pas qu'il va parachever à travers l'œuvre de la croix, l'œuvre de Golgotha, le salut de l'humanité. Donc, vous comprenez que c'est quelqu'un qui n'a pas badiné avec le temps. On l'a vu bosser durement pendant la journée, il faisait des kilomètres à pied avec les disciples, il montait des montagnes, etc. Mais la nuit, pendant que les autres dorment, lui se réveille encore pour prier, être dans la présence du Père, afin d'emmagasiner une nouvelle énergie et préparer le lendemain. Voyez-vous, un bosseur, c'est-à-dire qu'il n'a pas badiné avec le temps et il a pu exploiter son temps, même le temps que nous appelons la nuit. Voilà pourquoi je viens vous demander, mes frères, mes sœurs, de bien vouloir prendre au sérieux le temps de la nuit. Beaucoup pensent que c'est un temps de repos seulement. Beaucoup pensent que c'est un temps qu'on doit seulement dormir. Non, non, mes amis, c'est un temps qu'on peut également maximiser. Voyez-vous, et des pays développés tels que les USA, euh, la Chine par exemple, pour ne citer que ceux-là. Et on me laissera entendre que même les pays tels que Dubaï, etc., c'est des pays, mes bien-aimés frères et sœurs, qui travaillent la journée, mais aussi la nuit. C'est-à-dire 24 heures sur 24. La journée et la nuit, ils ont compris que le temps, appelé la nuit, ce n'est pas nécessairement un temps, nécessairement voudrais-je dire, un temps de repos seulement. Mais c'est un temps où on peut également investir, on peut très bien l'exploiter et avoir de l'avance. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, chrétiens, chrétiennes, si vous aussi, vous pouvez commencer à exploiter le temps. Si nous aussi, voudrais-je dire, on peut commencer à exploiter ce temps de la nuit de notre manière. Même dans la spiritualité, exploitons le temps appelé la nuit. Certes, tu as beaucoup travaillé la journée, tu t'es concentré, concentré à faire beaucoup de choses. Physiquement, tu es épuisé. Mais en dépit de cette énergie perdue pendant la journée Tu peux également disposer de ton temps Et bien exploiter cette nuit à travers le sous-thème Que je suis en train de développer Faire de tes nuits des moments d'inspiration Des moments de révélation Tu peux exploiter tes nuits autrement Laisse-moi te dire Si toi tu ne veux pas les exploiter de manière positive Le monde des ténèbres viendra l'exploiter à ta place ils vont t'imposer, n'est-ce pas, leur façon à eux, n'est-ce pas, d'exploiter ton temps. Dans la vie, refuse d'être un homme qui subit, un homme à qui on donne des injonctions. Cherche à anticiper. Comprends mon langage cette nuit et le Dieu tout-puissant t'aidera. Et cette nuit, je vais prier avec des personnes optimistes, des personnes qui pensent qu'elles peuvent exploiter leur temps, la nuit, même dans la spiritualité. Nous venons de lire une histoire claire, c'est-à-dire la nuit d'après Job 33, 14, dit c'est un temps où Dieu nous parle. Il parle souvent pendant la nuit quand on est dans un profond sommeil. Alors toi maintenant qui vas dormir en tant qu'enfant de Dieu, n'accepte pas que ce moment appelé la nuit soit un temps où ton esprit sera manipulé par qui que ce soit, mais concentre-toi, recommande-toi entre les mains du Seigneur, c'est Dieu-là capable de parler de sorte qu'il puisse t'inspirer des choses. C'est un temps où Dieu communique avec des personnes attentives, avec des personnes qui se rendent à sa disposition, des personnes qui se recommandent entre mains pour leur donner des inspirations. Et quand je parle d'inspiration, c'est dans un domaine, c'est un domaine beaucoup plus vaste. Dieu peut t'inspirer par rapport à la science. Tous les savants que vous voyez là, mes frères et sœurs, les formules qu'ils ont, ce ne sont pas seulement des formules qui viennent de leur propre matière grise. La plupart d'entre eux ont eu des inspirations. Ils ont été en contact avec le monde des esprits. Est-ce que vous comprenez, mes amis Le monde des esprits peut illuminer et avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de, de, de lumière, avoir beaucoup plus d'éclairage et voir les choses que les autres sont incapables de voir. Dans et ça se passe souvent la nuit. Parce que la nuit, c'est le temps où le monde des esprits est en opération. Vous vous souviendrez de Jésus-Christ qui, pendant qu'il priait, il a rencontré l'ennemi Satan qui venait opérer la nuit. Il venait faire quoi Une réclamation la nuit, il y a des opérations qui se font Il y a des échanges qui se font, on en parlera C'est pourquoi je vous prie mes frères et sœurs, De bien vouloir être branchés, scotchés Et de participer à ces moments de prière Qui ne sont pas seulement des temps où on prie, on fait trop de bruit Mais un temps où le Saint-Esprit nous enseigne Il nous éclaire, il nous ouvre l'esprit Il nous ouvre les yeux pour comprendre certaines choses Nous courons vraiment derrière les temps Pendant la nuit, on a vu Joseph On vient de faire la lecture C'est un roi euh, égyptien à son époque l'économie était stable le pays était vraiment bourré des denrées alimentaires il y avait la fauve il y avait la faune il y avait tout, tout, tout, tout ce qu'il faut euh, n'est ce pas pour maintenir une économie euh, l'économie d'un pays stable ou bien d'un royaume il était fort militairement il était fort spirituellement mais la bible dit pendant son moment de sommeil c'est à dire quoi la nuit <rire> Ce roi pharaon Va rentrer en contact Ou en connexion Avec le monde des esprits Heureusement pour lui C'est Dieu qui le visite Dieu l'inspire Je prie cette nuit Je prie ce soir Que la nuit d'aujourd'hui ou toutes les nuits qui vont suivre Deviennent des moments pour toi et pour moi Des moments d'inspiration Des moments où on rentre en connexion Avec le monde surnaturel pour être inspiré, pour être éclairé, pour être illuminé. Ah, c'est des termes que les chrétiens ne veulent pas souvent. Il y a quelqu'un qui me regarde avec un canet et me dit Papa, tu deviens euh, un occultiste au comment ?» Bien, mais Seigneur, c'est des termes clairs et même également bibliques. La lumière, c'est ça, non Être éclairé. Chrétiens, soyons éclairés, soyons illuminés. C'est très important dans la vie. Et je prie qu'à partir de cette nuit, que la lumière du monde, la véritable lumière Que celle de Jésus Commence à éclairer ton esprit Commence à éclairer ton intelligence Commence à éclairer ton âme De sorte que pendant tes nuits Que tu ne dormes pas Comme quelqu'un qui ronfle tout simplement Mais que ton esprit, ton âme ta, Ton être intérieur Soit éclairé Et que tu reçoives des directions divines Des orientations Mais aussi de l'inspiration Prie que Dieu te révèle quelque chose par rapport au domaine qui est le tien. Prie que Dieu t'ouvre l'esprit, que tu commences à comprendre des choses que les autres n'ont pas comprises. Et nous voyons ici le roi Pharaon qui a dormi et en une nuit il fait un songe. Pourquoi Parce que son esprit était connecté. Il fait un songe que les autres n'ont pas eu à faire. Je parle à quelqu'un ce matin, ce soir plutôt. Tu es capable mon frère, ma soeur, tu es capable aussi d'être inspiré tu es pharmacien tu es médecin tu es docteur tu es un homme d'affaires tu peux recevoir une révélation une orientation divine aussi que Dieu t'ouvre l'esprit que la nuit ne soit pas un moment où ton esprit est étouffé. fait ce ne soit pas des temps seulement où tu vis des cauchemars, non, non, non c'est un temps où tu peux recevoir une orientation divine pour ton bonheur à toi pour le bonheur de ta famille Mais également pour le bonheur de, ta, de la société Et même de ton pays Il y a des problèmes qui sont là Et qui ont besoin de la révélation, de la réponse Cette réponse ne pourra venir que de toi Si tu pouvais exploiter tes nuits Y a-t-il quelqu'un qui me suit Ça fait des semaines, deux mois, des années même Au cours desquels tes moments de sommeil Ou bien ton temps de sommeil C'était des moments que des cauchemars Des mauvais rêves des temps où on te poursuit, des moments où on t'attaque, ma soeur et mon frère, j'aimerais, à partir d'aujourd'hui que le Dieu Tout-Puissant commence à changer tes nuits, que tes nuits soient également des moments d'inspiration. La dit, ce roi va dormir et Dieu lui parle de sept vaches grasses qui vont se faire dévorer par les sept vaches maigres et après il y a sept épis gras qui vont être n'est-ce pas consumés par sept épis maigres et il ne comprenait pas le langage. Oui, il peut y arriver que vous ne puissiez pas comprendre, on en parlera, si le Seigneur nous fait grâce, de sorte que nous puissions comprendre aussi les langages de Dieu. J'aimerais que la nuit, à partir d'aujourd'hui, que tu dises à Dieu, change mes nuits. ça ne soit plus des moments d'oppression, des moments de cauchemars, des moments d'insomnie, hein, hein. mais que ce moment-là de repos soit également un temps où mon esprit sera disposé cette fois-ci à recevoir des instructions divines, des révélations. Parce que le Dieu que nous prions, c'est celui qui connaît tout. Il est le créateur de l'univers. Il a créé tout euh, ce monde et un monde équilibré. Voyez-vous, il y a la chaleur, il y a l'été, il y a le froid. Allez-y comprendre que pendant l'hiver, de moins de, de neige, etc., il y a des animaux qui dorment, euh, n'est-ce pas, euh, euh, en plein air, qui dorment, n'est-ce pas, dans des brousses, dans des trucs. Ils vont s'enfoncer dans des cavanes. Et maintenant, ceux qui sont dans des rivières, des fois, il y a des jours où la neige est en train de congeler même tous les lacs, les petits, les petites, les petites flaques d'eau. C'est congelé, c'est glacé. Mais où vont ces poissons-là? Où vont ces animaux aquatiques, mes frères et soeurs? Un dieu de l'équilibre. Ça dit dire que c'est un dieu qui connaît beaucoup et on peut apprendre de lui Beaucoup de choses J'aimerais que tu changes ta, fise, ta façon de concevoir des nuits que Ça ne soit pas des moments où tu vas seulement sorceller. Non, sortons de ces choses Mais inspirons-nous Inspirons-nous de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures Pour transformer nos nuits En des moments de révélation En des moments d'inspiration Dieu lui dit ça n'avait pas compris Mais quand le prophète ou l'interprète C'est lui qui avait la capacité ou le talent D'interpréter les songes Voyez-vous que je cours derrière le temps parce que nous devons prier par rapport à ça. Nous voyons quoi. Joseph vient, il interprète les songes. Il lui dit, attention roi. Cette nuit-là n'était pas n'importe laquelle. C'était une nuit de révélation. Une nuit de révélation. Une nuit prophétique. Une nuit au cours de laquelle Dieu t'a donné un plan. Pour la réussite de ton royaume, de ta nation. Tu es père de famille. Dieu ne peut-il pas te révéler également ce que tu dois faire pour la stabilité de ton foyer Est-ce que tu peux y croire seulement Oui. Lui, on lui a révélé par rapport au royaume parce qu'il était le roi de, de l'Égypte. Mais Dieu peut te révéler des choses par rapport à, à la destinée de tes enfants. Par rapport à la stabilité au futur, au bien-être de ton foyer, de ta femme, de ton mari. Maman, quand nous allons prier à l'église, comprenons que la nuit, Dieu peut également nous inspirer, nous révéler, nous donner des directives pour savoir que doit faire ton mari, que peuvent faire tes enfants, que peuvent faire tes enfants pour s'en sortir et être des hommes faits demain. Des nuits, c'est des moments merveilleux au cours desquels nous pouvons bénéficier de beaucoup de choses de la part de l'entité spirituelle appelée Yehoshua Amashia, l'éternel des armées, Elohim, le Dieu créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un Je vois quelqu'un. Une maman, un papa, un frère, une soeur. Commencer à avoir la joie de passer également des bonnes nuits. Et je t'annonce, je te les garantis. C'est possible. À partir d'aujourd'hui, que tes nuits changent. C'est possible. C'est pourquoi je te prie. Toi qui commences à être persuadé. Tu commences à être convaincu. Partage ce live. Envoie le lien à quelqu'un. Partage dans les groupes. Et si on vous a envoyé ce lien, soit vous êtes tombé comme par hasard sur ce sur live, j'aimerais que vous puissiez également cliquer sur s'abonner pour que vous ne ratiez pas la prochaine séance, notre prochaine intervention. Cliquez sur s'abonner. Cliquez, mes bien aimés seigneurs, sur la cloche de notification vers le haut de votre, euh, votre écran. Et puis, appuyez sur la cloche, c'est comme une sonnerie. Il y a plusieurs rubriques. Cliquez sur toutes les notifications, de sorte que vous ne manquiez pas notre prochain rendez-vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Partagez, partagez et partagez. Pendant que je suis en train de vous parler là, si tu crois, tu peux m'écrire Amen trois fois. Amen, Amen, Amen. Comme pour dire qu'il en soit ainsi. Comme pour dire j'accepte que mes nuits soient transformées en des moments d'inspiration ou de révélation. Tu es un footballeur. Tu peux avoir des stratégies. Comment peux-tu dribbler, n'est-ce pas, l'adversaire Tu peux prendre de nouvelles formules, hein? tu n'as pas qu'à copier ce que les autres ont fait, tu n'as pas qu'à copier la manière de dribbler de Ronaldinho, Maradona, etc., le feu, ou le roi Pelé, non. Tu peux également recevoir des inspirations, tu te réveilles, tu improvises quelque chose, mais quelque chose que tu as vu la nuit, tu peux rêver, n'est-ce pas, dans un songe, Dieu peut te révéler. À travers une voix, Dieu peut te révéler. On parlera de tous ces détails, mais j'aimerais que tu commences d'abord par comprendre que ta nuit peut être un moment merveilleux d'inspiration, mais aussi de révélation. Alors, le roi Pharaon, Dieu lui avait parlé, mais il ne l'avait pas compris. Il avait besoin d'un interprète, un homme à une dimension prophétique. On l'appelle Joseph. Joseph est là, il donne l'explication. Il dit Les sept vaches que tu as vues, s'annonce annonce sept années d'abondance. Y compris les sept épis gras, s'annonce annonce la même chose. Donc le rêve que tu as fait et le second, le premier que tu as fait, le deuxième, ça veut dire la même chose. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il t'a montré, il t'a livré les secrets des choses qui vont arriver. Donc à dater d'aujourd'hui, comptez sept années qui vont suivre, ça sera des moments d'abondance. De moments où l'économie du royaume sera stable Un temps de succès Un temps de faveur Après cette année Il y aura sept autres années Qui seront des années de souffrance Des années de crise Des années de difficultés Des années, mes seigneurs, d'instabilité C'est-à-dire vous traverserez une zone de turbulence Est-ce que vous comprenez, mes amis ça se passe quand En une nuit ou en deux nuits. C'est-à-dire que pendant que les autres dorment en ronflant, elles se réveillent le matin, il y avait beaucoup de rois sur la terre, il y avait beaucoup de présidents, il y avait beaucoup beaucoup de pays, il y avait beaucoup de papas, il y avait beaucoup de ministres. Pendant qu'eux dormaient sans pour autant bénéficier de quelque chose, il y a quand même quelqu'un à qui Dieu donne un secret, Dieu donne une révélation, Dieu lui donne une inspiration. Est-ce que quelqu'un peut dire « Pourquoi pas moi, Seigneur ?» Tu peux également te l'approprier. Tu peux dire à Dieu « Seigneur, révèle-moi aussi dans cette dimension par rapport à ce que je fais. » Tu vends quoi Tu as un restaurant, par exemple. Dieu peut t'inspirer. Ta manière, n'est-ce pas, d'entretenir te, euh, tes, tes effets. Comment emballer les trucs. Comment soigner, n'est-ce pas, des relations avec les clients. Comment entretenir tes travailleurs. Tu es dans quel type de business Tu es homme de Dieu. Dieu peut donner des directives. Comment aborder les gens Dieu peut te donner des inspirations. Je prie que cette nuit soit la première des nuits d'inspiration pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tous ceux qui te sont chers. Pourquoi ne pas te rendre disponible à Dieu Et ça demande maintenant que tu te rendes aussi à sa disposition. Dieu traite avec le cœur. Il dit, demandez et il vous sera donné. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Il y a également la dimension comme celle de Pharaon. Il n'a pas demandé, mais Dieu peut également se révéler à qui il veut et dans sa souveraineté. Mais aujourd'hui, moi je viens vous demander de comprendre ces choses. Quand vous les avez compris et que vous vous rapprochez de Dieu avec assurance, ce Dieu-là, il vous révélera des choses et il se rapprochera de vous. Il dit, je ne mettrai jamais dehors. C'est lui qui vient vers moi Donc nous voulons déjà commencer par là On veut commencer par là Tout commence par la prise de conscience Commence par croire que c'est possible Que Dieu te parle aussi Il dit il ne fait exception de personne hein? Est-ce que tu parles à quelqu'un Ne pense pas que parce que toi tu n'as pas cru en Jésus Donc Dieu ne peux pas te parler Tu ne peux pas être révélé, tu ne peux pas être illuminé par Dieu Non, non, non Pharaon n'était pas chrétien Mais voilà qu'il reçoit le mystère le secret pour gérer son royaume pendant 14 ans. Et laissez-moi vous dire qu à travers cette inspiration, cette révélation divine, que le, le, euh, la, le royaume d'Egypte, de, à son époque, était devenu une puissance mondiale. Parce qu'après les 7 ans d'abondance, les gens avaient beaucoup de moyens dans tous les royaumes. Ils ont dépensé, ne sachant pas que 7 ans après, il y aura des années, ce sera des années de crise. Alors après maintenant, ce moment de gloire dans tout le monde, sur tout le monde, voudrais-je dire, ces temps de sécheresse arrivent, tout le monde est dans la crise, et les gens allaient maintenant se ravitailler en Égypte. Est-ce que vous comprenez, mes amis Ce qui a fait que les Égyptiens ont commencé à arrêter une certaine personne comme des esclaves. C'est lui auprès de qui tu dépends, mes frères et sœurs, il va l'emporter sur toi. La main qui reçoit, elle est inférieure par rapport à celle qui donne. C'est pourquoi la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un J'ouvre une petite parenthèse. Toi qui as toujours la politique de la main tendue, sache-le que tu te feras toujours inférieur à la personne à qui tu demandes. Est-ce que quelqu'un peut se révolter pour dire à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que je sois également parmi ceux qui donnent, au lieu d'être là que pour recevoir Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, nous refermons la parenthèse. Donc l'Égypte est devenue, à cette époque-là, une puissance mondiale sur le plan économique, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan... Nutritionnel, tout ça, parce que les gens venaient maintenant se ravitailler en darim alimentaire, pourquoi Tout cela à cause d'une nuit au cours de laquelle quelqu'un a été inspiré quelqu'un a été révélé on l'appelle qui Le roi Pharaon C'est possible que Dieu puisse changer également ta famille, c'est possible que Dieu puisse changer également ton foyer c'est possible que Dieu puisse changer également tes entreprises et te ramener dans une dimension supérieure les gens seront étonnés constater, de constater une sagesse. incommensurable un tu auprès de toi Ils vont constater des grandes choses, une dimension des réflexions, une dimension d'opération, beaucoup plus avancée. Ils ne vont pas comprendre comment toi tu, tu as pu voir ça au sujet de tes enfants. L'enfant encore est un petit de 3 ans, 4 ans mais tu sais lire en lui. Les talents, Dieu peut te les révéler. Non, ça, ça sera un grand footballeur. J'aime bien le football parce que je le suis également, j'ai fait un grand joueur de foot. Dans mon quartier. Hein. Ok, je n'ai pas été dans des compétitions, etc. Voyez-vous. Tu peux être un grand basketteur. On peut te montrer que celle-là sera journaliste ou actrice de film. Est-ce que vous comprenez Et tu, déjà à partir de 7, 8 ans, 10 ans, tu l'envoies à l'école de foot. Il n'a plus de temps à perdre, faire les, les humanités, 12 ans, 14 ans, etc. Directement, il se lance. Et avant 18 ans, vous avez un millionnaire. Hein. Je vous dis la vérité. Je vous dis qu'il y a des enfants qui, qui auraient pu produire des millions à leurs parents, à leur famille, et faire avancer, booster leur famille. Mais ils sont en train de passer. Je ne suis pas en train de vous décourager de ne pas fréquenter. Mais il y a certains enfants qui ont des talents. On l'oriente directement dans la carrière qui est la sienne. On les lance déjà à l'école de foot. Ce ne pas des idiots là-bas. Soyez intelligents Est-ce que vous comprenez, mes frères et soeurs C'est très important. Soit connecté, branché. Connecté au ciel, que Dieu te parle, que Dieu te révèle des choses. Est-ce qu'on peut prier Voilà qu'il ne reste plus que 29 minutes pour clôturer notre émission. Nous allons prier, suivez-moi attentivement. Mais avant de commencer, j'aimerais que chacun de nous puisse partager au moins dans trois groupes Facebook, partager au moins dans trois groupes WhatsApp, partager également mes frères et soeurs, ou envoyer à trois de vos amis juste le chiffre 3. Vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube Patrick à la Ministrie Abonnez-vous, c'est pour votre bien. Vous comprenez qu'on n'est pas là pour abrutir les gens, on est là, mes frères et sœurs, pour nous enrichir. La nuit ne sera plus un temps de cauchemar, un temps d'insomnie, un temps, n'est-ce pas, où tu iras ensorceler les autres, mais ça sera des moments d'inspiration, des moments de révélation. Allez, pendant que je mets cette mélodie, pendant juste une minute, deux minutes, que chacun de nous se mette à partager et à partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer de moments merveilleux comme celui-ci. Et laissez-moi vous rassurer, c'est Dieu-là transformera votre nuit, vos nuits. Il transformera nos nuits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas étonné qu'à partir de demain, <rire> tu commences à faire des rêves, des rêves qui t'orientent, des rêves qui t'orientent. Vers ton bonheur Des rêves qui t'orientent qui orientent tes enfants Vers leur bonheur Des rêves qui orientent la société Dieu peut te révéler la formule d'un produit D'un produit D'un médicament Mais tu seras la première personne à résoudre les problèmes de la pandémie par exemple Voyez-vous Dieu peut t'inspirer Prie, cherche Dieu Il se révèle auprès de quiconque Les cherche Que Dieu vous bénisse On va maintenant S'incliner la prière Mais avant cela, là Je vous balance cette mélodie Je vais mettre un tableau et quand je mets les tableaux pour que tu ne sois pas distrait, en me regardant pendant que je prie. Je vous donne des sujets de prière, moi-même aussi je prie que mes nuits soient transformées. Que ce soit des nuits d'inspiration, des nuits d'orientation divine, des moments de révélation. Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es et commencer à prier avec moi Mais bien avancer là, j'aimerais que chacun de nous partage au moins dans trois groupes Facebook. Si vous êtes sur Facebook, partagez sur WhatsApp, si vous êtes sur WhatsApp... Partagez également à vos amis, envoyez à quelqu'un, au moins à trois personnes ces live, via euh, téléphone direct, même via messengère Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse richement Fermons nos yeux, et plutôt commençons par partager Et après quoi je vais vous donner des sujets de prière Sous cette belle mélodie, que Dieu vous bénisse Et je vais revenir tout juste après pour clôturer l'émission C'est parti Je vous prie les amis de bien vouloir partager, partager, partager. Sous cette belle mélodie, j'aimerais chacun de nous partage, que tu envoies les liens à quelqu'un, que tu partages, que tu envoies les liens à quelqu'un, affecte la foi de quelqu'un, transforme une famille, transforme une vie, et que le Dieu très haut te bénisse. Je ne sais pas d'où vous nous suivez Vous êtes aux états unis d'Amérique D'où nous émettons ce live Vous êtes au Canada à côté de nous Je pense qu'il est, il serait 18h quelques Je vous prie maintenant De préparer également votre nuit Bien que vous n'allez peut-être pas au lit maintenant Vous irez au lit plus tard Peut-être vers 22h, 23h, minuit même Mais déjà vous pouvez recommander votre nuit Entre les mains du Seigneur et vous autres qui êtes déjà la nuit Vous êtes en Afrique Vous êtes en Europe Et dans d'autres continents c'est se pourrait que vous soyez déjà 23h Bien minuit Vous êtes déjà en pleine nuit Recommandez ce moment De repos entre les mains du Seigneur Mais avant cela je vous prie Encore une fois de partager De partager et de partager Que Dieu vous bénisse Qu'il vous bénisse abondamment Fermons nos yeux, prions Ma sœur et mon frère, j'aimerais que tu dises à Dieu merci pour ce temps favorable. Merci pour ce moment merveilleux. Merci parce que tu nous aimes. Et tu nous envoies ce beau message. Merci parce que tu nous permets de prier. Merci parce que tu nous permets de prier. Mais de prier sur base de ta parole. Tu es le maître des temps et des circonstances. Ma soeur et mon frère. Réalise la présence de Dieu devant toi. Sache que tu n'es pas devant un homme. Ferme tes yeux. Si tu peux même rentrer dans ta chambre, concentre-toi et parle à ton créateur. Il est là, il t'écoute. La preuve en est que celui qui contrôle le mouvement de ton battement de cœur, mais aussi de ta respiration, c'est lui qui nous octroie le souffle de vie, l'être, le mouvement et la respiration. J'aimerais qu'on puisse dire à Dieu, au Dieu qui est, qui avait parlé à Pharaon dit les dieux créateurs de l'univers. Je me rapproche de toi. Ne tiens pas égard de mon état, de mes péchés, de ma mauvaise vie. Je ne pense pas que Pharaon était un homme saint, mais tu t'es rapproché de lui dans ta souveraineté et tu lui as parlé. Je te recommande cette nuit, pas seulement celle d'aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que mes nuits changent. Que ce soit des moments où tu te rapproches de moi pour me parler. Des moments où tu viens m'inspirer aussi. Job 33, 14 nous dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais pendant la nuit. Tu vas dire à Dieu, Papa, je viens à toi. Rapproche-toi aussi de moi. Qu'à partir d'aujourd'hui, que mes nuits changent. Au nom de Jésus-Christ des Nazareth. Est-ce que tu peux prier Tu peux demander cela à Dieu de tout cœur pour dire éternel, aide-moi. Éternel Dieu, aide-moi. À partir d'aujourd'hui, que mes nuits changent. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici devant ton trône de gloire. Le Dieu créateur de l'univers, entend ma prière, entend celle de mes frères et sœurs, ceux qui prient en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique, partout au monde, tous ceux qui sont en train de prier avec nous maintenant, et même ceux qui prieront en en différé. Papa, nous nous rapprochons de toi, et nous avons cette assurance que tu es également ce Dieu qui se rapproche de nous, parce que tu nous l'as promis dans tes saintes écritures. Tu as dit, je me rapprocherai auprès de quiconque me cherchera. Et celui qui me cherche me trouvera. Papa, nous voici maintenant, ensemble avec mes bien-aimés, nous rapprochant de ton trône. De sorte que tu viennes à nous. Que tu nous parles, Seigneur. Que tu nous révèles des choses. Que tu changes nos nuits. Père, à partir de cette nuit, que les choses changent. Voilà que c'était des moments où le monde des ténèbres exploitait nos esprits, nos âmes, nos pensées, nos raisonnements. Mais à partir d'aujourd'hui, que ce soit des moments où tu nous révèles des choses, des moments où tu nous instruis, des moments où tu nous donnes des rêments, des moments où tu nous donnes des inspirations. Papa, change ma nuit. À partir d'aujourd'hui, plutôt que mes nuits changent. Change les nuits de ma femme, de mes enfants, de mon mari, de tous ceux qui me sont chers. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais vivre ces changements. Au nom puissant de Jésus-Christ des Nazareth. Tendre Père, change mes nuits. Dieu de la Bible, change mes nuits. L'étoile brillante du matin, change mes nuits. J'aimerais vivre un changement merveilleux. Au nom de Jésus-Christ des Nazareth. Bien-aimés, nous sommes toujours dans cette dimension de prière. La Bible dit que celui qui se rapproche de Dieu se sanctifie davantage. Il est écrit, la main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles sourdes pour écouter, mais c'est souvent nos péchés qui mettent une barrière entre nous et l'éternel. Non seulement les péchés peuvent mettre une barrière entre nous et Dieu, mais ça peut également ouvrir, des brèches ou des portes à certains esprits malveillants de rentrer en contact avec nous. Au lieu que tu reçoives des inspirations claires et nettes émanant du Dieu créateur, un Dieu plein d'amour, tu risques de recevoir d'autres révélations ou inspirations qui ne pourront te conduire nulle part. Et beaucoup sont tombés dans ce filet, on en parlera, si Dieu nous fait grâce avant l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi je te prie, mon frère. Je t'ai prie ma soeur, de bien vouloir prier. Que tu dises à Dieu, éternel des armées, je me répands de tout péché, pouvant ouvrir des portes à des esprits maléfiques. Au lieu de recevoir des inspirations divines pour mon bonheur, je risque d'être désorienté. Oui, il y a des personnes qui ont reçu également des rêves la nuit. Pensant que c'était Dieu qui leur parlait, oh, c'était des démons. Et ils étaient désorientés. J'aimerais que tu dises à Dieu que tel ne soit pas mon partage. Est-ce que je parle à quelqu'un Que tu dises que tel ne soit pas mon partage. Et pour que ça ne soit pas ton partage, purifie ta robe devant Dieu. Notre Dieu, il est saint. Il ne cohabite point avec le péché. Il n'est pas le pécheur, mais il est le péché. Voilà pourquoi je te prie de renoncer à tout ce que tu as eu à commettre comme péché le long de la journée tu as détesté ton ami, ton frère tu l'as trahi, tu as menti tu as comploté contre les gens tu as insulté, tu as ensorcelé. tu as insulté, tu t'es énervé et tu as manqué du respect même aux grandes personnes ce n'est pas une bonne manière de faire tu as été tellement porté par la colère que tu as posé des actes qui n'ont pas plu à Dieu tu as sué, tu as violé des gens des femmes, tu as agressé tu as été un objet de scandale pour des familles repens toi je ne te condamne pas, mais je te prie de purifier ta robe. Que chacun de nous dise à Dieu, Père éternel, nous venons à toi comme des pécheurs. Papa, ne nous impute pas, c'est la justice à tort. Je te prie de nous pardonner de tous nos maux. Prions tous ensemble, implorons la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous nous rapprochons de ton trône, implorant ta grâce, implorant ton pardon, implorant ta miséricorde. On a été de mauvaises personnes. On se méconduit les noms de la journée, les noms de la semaine. On a été, aimé Seigneur, suyer nos vêtements. On s'est mal comporté, pas comme des enfants de Dieu, par notre langage, par notre comportement, par notre raisonnement, par des actes posés, par des endroits où nous sommes passés c'est notre Dieu. On n'a pas été des témoins. On a été de personnes pas bien, de personnes qui ont nuit les autres. Seigneur, nous nous répandons de cela. Tu as dit dans ta parole, même si nos péchés étaient plus rouges que du cramoisi, tu nous rendras plus blancs que la neige. Purifie nos cœurs, purifie nos âmes, purifie nos pensées, que le péché ne soit ni un obstacle entre toi et nous, parce que tu nous pardonnes déjà. La Bible dit tout est purifié par la parole, mais aussi par la prière. Je crois qu'à travers cette parole que nous avions reçue, mais aussi par ce moment de prière, tu nous as purifiés. Tu laves nos robes, tu laves nos cœurs, tu laves nos pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci de me purifier, merci de me nettoyer, merci de me justifier. Merci parce que ce péché ne seront pas non plus des portes d'entrée par lesquelles les esprits malveillants pourraient venir me communiquer de soi-disant inspirations ou révélations mais qui sont erronées, qui sont pour me, pour me détruire la vie, pour me désorienter, me conduire dans la force. Seigneur, je ferme ces portes, qu'elles ne trouvent en moi aucune porte, ni la colère. Ni la méchanceté, ni la haine Au nom de Jésus Christ de Nazareth Que Dieu te bénisse Acclame le Seigneur Acclame le roi des rois Acclame l'agneau de Dieu Bien aimés vous comprenez pourquoi la Bible nous interdit De dormir sous l'effet de la colère Parce que ça va bloquer La voie de Dieu Et vous vous souviendrez de Nabucodonosor Dans le dernier chapitre 4 Qui dit j'ai dormi en paix Avant de dormir J'étais en paix dans mon palais royal. Il vivait tranquillement dans son palais. Il n'avait aucun problème. Voyez-vous, c'est dans ces conditions qu'un enfant de Dieu doit dormir. Et vite, même si tu étais enflammé de colère la journée. Mais avant de dormir, mon frère, <rire> demande toujours la purification et le pardon de Dieu. Cela étant, nous allons maintenant nous abandonner à Dieu. Que tu dises à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui. Mes nuits soient transformées. Fais de mes nuits des moments d'inspiration, des moments de révélation. Je ne sais pas qu est ce que tu as comme responsabilité dans la vie. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Je ne sais pas qui tu es, quelle est ton identité. Es-tu président de la République? Es-tu premier ministre? Es-tu un chef dans l'armée? Et tu mets des Et tu es un footballeur, basketteur, acteur de films, journaliste. Tu es pasteur, prophète. Tu es femme de ménage, tu es commerçant, commerçante, homme d'affaires. Dieu peut te donner une inspiration par rapport à ton domaine, à toi. C'est le Dieu qui nous connaît. Il sait que tu es agriculteur. Il sait que toi, tu es cordonnier. Aujourd'hui, il y a des cordonniers millionnaires. Je vous dis la vérité. Des personnes qui ont fait la coordonnée Docteur Martin, ce n'est pas un pauvre, mes frères Ah, il n'est pas un pauvre Tous ceux qui ont fait des belles paires de chaussures, mes frères et soeurs Ce ne sont pas des pauvres Il y a des couturiers millionnaires Donc tu peux dire à Dieu Seigneur, inspire-moi Des jean Paul Gauthier et autres, mes frères et soeurs, dans les habillements ce n'est pas des pauvres Ne minimise pas les domaines qui est le tien Dieu peut te donner une inspiration Béthi Kabe Michael Corse. Ce n'est pas des pauvres mes frères Quelqu'un me dira Pasteur mais tu parles encore de ces gens Ils ne sont pas des chrétiens Oui mais toi tu montes dans l'avion Est-ce que l'avion que tu empruntes là pour voyager Tu vas au pays tous les jours Quel est le pasteur qui avait inventé l'avion Clément Adair n'est pas un pasteur, n'est pas un frère en Christ non plus, à l'église des réveils. Est-ce que vous comprenez mes amis? Donc je vous prie maintenant que nous puissions briser les limites, qu'on passe des dimensions, qu'on rentre dans une nouvelle dimension où on croit à un Dieu qui connaît tout, qui soit capable de nous inspirer, de nous orienter, de nous révéler des choses. Que la nuit ne soit pas un moment où tu médites le mal contre ton frère. Tu me dis détruire la vie de l'autre. ce ne soit pas un moment où tu planifies d'escroquer ou de voler ce qui appartient à autrui. Mm -mm. Que des nuits, tes nuits et mes nuits soient transformées en des nuits d'inspiration pour notre bien-être à tous. Pour la réussite de ton foyer, la réussite de ta société, la réussite de ton entreprise, la réussite de ta carrière, la réussite de ton pays. La reçue de la nation Est-ce que je parle à quelqu'un Crois que Dieu peut également te révéler Et je prie d'ailleurs Je prophétise que cette nuit soit une nuit de révélation, Une nuit d'inspiration Pour toi en particulier Est-ce qu'on peut lever nos voix Demander cela à Dieu C'est ça la bonne prière à faire Avant de passer tes moments Des heures et des heures de sommeil Est-ce qu'on peut prier maintenant Inviter Dieu et lui dire, Seigneur, je te recommande mon être tout entier. Tu peux m'inspirer. Si c'est par les songes, gloire à Dieu. Si c'est par une voix audible, si c'est par un rêve, Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Dieu Tout-Puissant, révèle-moi des choses. Prions tous ensemble. Au nom du Seigneur, Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, Mais voici entre tes mains. Te recommande à mon corps, mon âme, mon esprit, entre tes mains. Mon être tout entier Que toutes les heures Que je passerai En temps de sommeil Que tu sois en communication Avec moi Que tu viennes me visiter Que tu localises ma maison Que tu localises ma chambre Que ce soit un temps où tu m'inspires Un temps où tu me donnes des directives à suivre Un temps où tu viens m'instruire Un temps où tu viens me donner des orientations Des moments de révélation des moments de richesse. De moi, tu me donnes des, des voix et des, des, des, des conduites à tenir. Parle-moi, Seigneur. Parle à ta fille qui prie avec moi. Parle à ton fils qui est en train d'élever sa voix ensemble avec moi pour prier et te demander de lui parler, de lui révéler des choses. Yahweh, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle, ton serviteur, écoute. Dieu est très haut, tu as parlé. Tu as révélé, tu as orienté, tu as donné des directives. Seigneur, change nos nuits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, change nos nuits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tourne les pages de nos nuits, qu'elles cessent d'être des moments, des cauchemars, des moments où on est poursuivi, des moments où on médite le mal, mais que ça soit transformé, en des moments d'inspiration Des moments de révélation Des moments de bonnes directives Émanant de toi Pour notre bien-être Pour notre bien-être personnel Mais aussi pour le bien-être communautaire Le bien-être de la société Au nom puissant de Jésus-Christ De Nazareth Acclame le roi des rois Pendant que tu acclames Sois convaincu Que ce Dieu-là t'écoute Sois-en rassuré que cette nuit devient une nouvelle histoire. C'est une nuit de changement, une nuit de nouvelles euh, euh, orientations, une nuit d'inspiration pleine de richesses par rapport au domaine qui est le tien, mais également, pourquoi pas, par rapport à tous ceux qui t'entourent. Dieu peut faire de toi un prophète, Dieu peut faire de toi une. Une personne telle que Joseph, capable d'interpréter également les langages spirituels. Parce que, au fur et à mesure, que tu vas commencer à l'écouter. Dieu peut t'amener loin dans cette dimension. Ne passe plus une, une nuit sans pour autant bénéficier, n'est-ce pas, de la communication avec le ciel. C'est possible que Dieu te visite toutes les nuits. C'est possible qu'en une semaine, il te visite une fois. voire même une fois par mois. Regardez, Joseph a été visité. En une seule nuit et à la deuxième nuit mais c'était pour annoncer les bonheurs de tout un royaume pas seulement du royaume d'Egypte mais également pour maintenir la stabilité et l'économie de tout un de, de, du monde entier voilà que le monde entier s'est ravitaillé en Égypte parce que Dieu lui a fait rêver parce que une nuit a été transformée en une nuit d'inspiration en une nuit de révélation est-ce que tu peux dire à Dieu merci de changer également mes nuits En nuits d'inspiration Tu peux crier plus fort Hey Yahweh Des nuits de révélation Hey Yahweh J'ai besoin de nuits d'inspiration Au nom de Jésus Christ de Nazareth Mon frère partage encore Partage encore Permet à quelqu'un d'être branché Permet à quelqu'un d'être scotché Partage, partage, partage Envoie, ces liens envoie ce lien à quelqu'un, envoie ce lien à quelqu'un et dis-lui, le Seigneur est en train de transformer mes nuits, mon histoire est en train de changer, Dieu est en train de me conduire vers le bonheur, vers le bienfait et je ne serai pas seulement en train de vivre seul le bonheur mais Dieu est en train de faire de moi à travers mes moments de sommeil une richesse, une source de bénédiction pour ma nation pour ma famille, pour le monde entier, au nom de Jésus-Christ des Nazareth. Acclame le roi des rois, acclame le seigneur des seigneurs. J'aimerais maintenant que tu fasses une prière, parce que nous autres, nous prions toujours aussi en faveur de nos familles. Jésus-Christ est dit, crois en lui et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est pourquoi dans nos sujets de prière, on ne manque jamais de prier en faveur de nos familles. Josué pouvait également dire « Moi et toute ma maison nous servirons l'éternel. » C'est pourquoi maintenant, toi qui as compris que tes nuits ne seront plus jamais des moments de perte, des moments inutiles ou des moments d'oppression par des mauvais rêves, mais c'est des nuits pleines d'inspiration et de révélations. Tu vas prier pour chacun de tes enfants si tu es papa ou maman si tu es parent. Prie pour tes parents si tu es un enfant. Prie pour tes frères et sœurs si tu es membre d'une famille, prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour ton fiancé, prie pour ta future épouse, dis à Dieu Seigneur si tu peux me révéler aussi, tu peux me donner une directive pour le bien-être des personnes qu'il vient de préciter, soit pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, prie pour tous ceux qui te sont chers, crois en Jésus tu seras sauvé, toi et toute ta famille, élève ta voix, dis à Dieu de t'inspirer, de te donner une direction divine. Même pour tes enfants qui viennent de, de naître, qui sont encore n'est-ce pas au stade juvénile, que Dieu te révèle, qu'il te révèle des choses. Prions au nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous nous abandonnons entre tes mains, te à une chose, de nous révéler des choses, de nous révéler des secrets, et de nous avoir, même en ce qui concerne les destinées de nos enfants, le futur de nos frères, de nos soeurs, de nos parents, de nos maris, de nos femmes, pères, de tous ceux qui nous sont chers, de nos frères et soeurs, de nos amis. Seigneur, tu peux nous inspirer. Révèle-nous, Seigneur. Parle-nous. Que de nuit soit des moments de bénédiction pour nos familles, pour nos amis, pour nos connaissances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le roi des rois. Acclamons l'agneau de Dieu. Acclamons l'étoile brillante du matin. Voilà que il ne nous reste plus que cinq minutes pour clôturer notre émission. Tu vas mettre tes deux mains au niveau de la tête. Je vais prier pour toi. Père éternel, je prie maintenant que tu étendes ta main pour localiser chacun de tes enfants qui aille à prier avec nous. Étends ta main, Seigneur. Dans ta souveraineté. Fais grâce à qui tu veux. Répands une onction spéciale, une grâce particulière sur nous, ton peuple, tes enfants, tes fils et tes filles et que l'huile fraîche coule pour briser les jougs qui nous gardaient captifs à des mauvaises pensées, qui nous gardaient captifs à des oppressions, des poursuites et des filatures, qui rendaient nos nuits des nuits instables, pleines d'oppression et de stress et de soucis. Mais à partir de cette nuit, que nos visions soient transformées. Merci parce que ton onction nous fait rentrer dans une nouvelle dimension Prophétique Dimension d'inspiration et de révélation Merci parce que nos rêves changent Nos visions changent Nos esprits sont éclairés et illuminés par toi Que ta lumière luise et jaillisse dans nos esprits Au nom de Jésus Père que parmi nous Des savants Des ingénieurs Des médecins Des pharmaciens Des personnes Des hommes de Dieu Des prophètes Des hommes d'affaires Éclairés par toi Puisse jaillir. Au nom puissant de Jésus. Puisse naître. Et que ta lumière luise dans nos esprits. Change nos raisonnements. Change nos pensées. Change nos sentiments. Nos prédispositions des cœurs. Au nom de Jésus. Avant ainsi prier. Nous disons. Amen. Amen. Et Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame le bon Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Le roi des rois. Il est merveilleux. L'éternel Dieu, l'étoile brillante du matin, que l'Éternel Dieu, vous bénisse. Vous avez aimé cette séance de prière. On vous avait promis que c'était pour une heure ou une heure et demie. Voilà que le Dieu Tout-Puissant nous a permis d'être là juste pour une heure. Que ce peu de paroles soient gravées dans vos cœurs et qu'elles produisent des fruits dignes de ce nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons trois fois, Amen, Amen, Amen Ce que je te demande mon frère et ma soeur C'est de partager N'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu D'aimer ce live ou cette vidéo De la partager également ou De le partager si c'est le live De la partager si c'est une vidéo De permettre à quelqu'un de nous rejoindre Mais beaucoup plus de parler à ton frère ou à ta soeur De lui dire de s'abonner Sur cette chaîne Youtube Patrick à la ministrie, Qui est une bénédiction Pour les familles Pour la société pour le monde tout entier. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Partagez, abonnez-vous aussi et aimez. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Soyez toujours branchés, scotchés et que le Dieu Très-Haut vous arrose. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.